Bonsoir. Pour ce début 2021, le rapport mensuel des précipitations de Météo France indiquait pour la Bretagne un cumul des pluies excédentaire à 50%. Certaines zones comme le Finistère et le Pays-Brestois ont été particulièrement arrosées. Mais derrière ce chiffre des 50% se révèlent en réalité de grandes disparités au niveau des localités bretonnes, alors, dans, une, dans un département et dans une zone réputée pluvieuse, comment ici, en local, gérons-nous cette ressource en eau Également, quels sont les effets attendus du changement climatique sur cette ressource Et enfin, quelles inspirations tirées des autres régions en France, voire de l'international, confrontées à la gestion de l'eau pour en parler ce soir, nous vous proposons cette table ronde, co-organisée par Brest Métropole et Océanopolis, dans le cadre de la journée mondiale de l'eau qui s'est tenue ce lundi 22 mars. Nos invités ce soir, tout d'abord François Molle. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes connecté en direct avec nous depuis Montpellier. Merci beaucoup. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement à Montpellier et également éditeur en chef de la revue Walter Alternative. Et nous aborderons ensemble la gestion de cette ressource, l'eau, mais à l'échelle internationale, internationale pardon, avec donc une vision globale de la situation. Donc, avec nous sur ce plateau, Madame Armelle Uruguin. Bonsoir Madame. Merci beaucoup pour avoir répondu à notre invitation. Madame, vous êtes vice-présidente du Conseil départemental et également présidente de la Commission Territoire et Environnement. Et nous aborderons ensemble cette fois-ci eh la gestion de cette ressource à l'échelle du Finistère. Et puis également Monsieur Philippe Masculier. Bonsoir Monsieur. Merci beaucoup pour votre présence avec nous ce soir. Monsieur, vous êtes chargé d'études environnement à la division RAD ressources et usage de l'eau à Brest Métropole. Et nous verrons cette fois-ci les actions, les outils à l'échelle locale, à l'échelle du pays brestois. Mais avant tout, merci à vous, les internautes, pour être connectés avec nous ce soir. N'hésitez pas à poser vos questions en direct dans le fil de discussion de Facebook. Nous pourrons ainsi relayer vos questions directement aux invités ce soir, tout au fil de la discussion. Pour commencer, nous vous proposons tout d'abord une vision globale de la situation. L'eau douce est un élément indispensable à la vie sur Terre. D'ailleurs, on voit bien que les premières recherches sur Mars se focalisent sur la recherche de traces d'eau, dans le but de découvrir des témoignages de vie passée. Sur Terre, une fois utilisée, cette eau ne disparaît pas. Elle va se retrouver sous une autre forme, un autre état. On comprend que la quantité d'eau sur Terre est régie par le cycle d'eau, par les lois de la conservation. L'être humain, malgré toutes nos technologies, nous, nous ne sommes pas encore capables de fabriquer de l'eau supplémentaire sur Terre. D'ailleurs, certains voudraient... Euh Considérer cette ressource comme un patrimoine commun, universel, intouchable de l'humanité. Alors, François Moll, que définissons derrière cette notion d'eau rare Et est-ce que la notion de raréfaction est définie de la même façon sur l'ensemble de la planète Oui, alors on voit souvent effectivement des articles ou des reportages qui produisent implicitement une image de rareté de l'eau douce sur Terre en rappelant, alors je vais essayer de partager mon écran, ça euh, En rappelant que, si vous voulez, euh, l'eau douce ne fait que 2,5% de la masse d'eau de la planète, hein, une fois qu'on a enlevé cette eau de mer, donc. Et que si on enlève l'eau sous forme de glace, alors on, on obtient 1%, dont la grande partie euh, est souterraine. Euh, mais cet effet d'emboîtement est un peu contre-productif, car euh, même si le volume résiduel est faible en termes relatifs, il est néanmoins très considérable en valeur absolue, même quand on le compare aux besoins actuels. Donc le problème, si vous voulez, de la, de la disponibilité de cette ressource, c'est un problème de, de disponibilité dans le temps et dans l'espace. C'est un problème qu'on connaît depuis l'Antiquité, hein, puisque euh, on connaît le, le, le, la situation de Rome et de ses aqueducs, euh, par exemple, ou du Pont du Gard. Donc, on a euh, transféré euh, l'eau depuis des sources ou des bassins excédentaires vers des zones urbaines ou agricoles qui nécessitent plus d'eau. En ce qui concerne le temps, eh bien, on a créé des réservoirs qu'on remplit en période d'apport important pour utiliser l'eau dans les périodes où on en manque. Alors, ces deux problèmes de répartition dans le temps et dans l'espace, Il reste d'actualité, ça va de soi, mais ils sont décuplés, c'est vrai, par les quantités d'eau en jeu. Euh, le problème de la cette disponibilité en eau, comme vous l'avez indiqué tout un peu, il est euh, remis en question par le changement climatique, euh, qui malheureusement a pour effet, alors je parle au présent et non pas au futur volontairement, euh, d'augmenter l'irrégularité de la pluviométrie et aussi de la diminuer dans certaines régions. Malheureusement, les régions qui seront les plus affectées euh, sont celles qui sont déjà semi-arides ou arides. Typiquement, si vous voulez, une bande allant de, du Maroc, de la Méditerranée, jusqu'à l'ouest de la Chine, par exemple. Voilà. Donc, euh, c'est ce, ce problème va être euh, rendu plus euh, encore euh, grave par le changement climatique. Mais il faut voir que, si vous voulez, les crises de l'eau sont extrêmement liées aux décisions prises par les sociétés. C'est-à-dire que euh, celles-ci ont laissé développer des mégalopoles à des endroits où il y avait peu de ressources en eau, où elles ont développé euh, l'irrigation de manière excessive. Donc on a une sorte de collision, si vous voulez, entre d'une part une ressource qui est plutôt déclinante et de plus en plus fluctuante, et d'autre part une demande croissante. Donc Comme je viens de le souligner, il n'y a rien de naturel à cette demande euh, en eau, puisque puisqu'elle elle est, elle est la, le, le reflet des, des décisions des sociétés. Donc il faut s'affranchir des schémas malthusiens, si vous voulez, les plus courants, qui consistent à simplement attribuer cet accroissement et les problèmes à, euh, à l'accroissement de la population. Alors, pour certains auteurs, le facteur clé dans le développement finalement des pays ne dépendrait pas non pas de la quantité, mais plutôt de la qualité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce raisonnement Alors, les, les questions de qualité de l'eau, effectivement, sont moins mises en avant que celles concernant la, la quantité. Euh, en France, historiquement, ça a été la qualité de l'eau qui a été le problème principal, hein, en Europe même, si on met de côté les, la, les questions des inondations. Donc euh, dans les années 60, l'essor les, des agences financières de bassin, c'est pour faire face à la dégradation brutale de l'état de nos rivières suite au boom économique des Trente Glorieuses. Donc est, ce problème, il n'est pas résolu. De gros efforts ont été faits en termes de, de traitement de rejets urbain et industriels. Mais d'autres problèmes demeurent, comme, comme les nitrates, bien sûr. Et puis d'autres surgissent et, et, et finalement font que le problème ne disparaît pas. On a des problèmes des pesticides, les hormones, les PCB, les microplastiques. Voilà. Donc c'est un problème général qui n'est pas limité aux pays du Sud, hein, puisque les USA, pour prendre un exemple, ont une qualité de l'eau assez déplorable de manière générale. Et depuis les dénonciations dans les années 60 des problèmes de pesticides et DDT le pays a connu une succession sans fin de scandales d'empoisonnement de contamination à grande échelle le plus récemment celui de la ville de Flint par exemple alors dans les pays du sud les rejets des usines ou des déchets domestiques directement dans les rivières sont un, un gros problème vous voyez ici le Gange la Yamuna plutôt donc le Gange et la Yamuna les deux les deux rivières sacrées de euh, d'Inde et le problème des des des rivières comme le Citarum en Indonésie qui sont la la plus polluée au monde soi-disant bon donc euh, euh, des problèmes de pollution euh, très importants et pourtant euh, les souvent, ils doivent utiliser cette eau, en particulier pour l'irrigation. Vous voyez ici le delta du Nil où, en fait, les, les, les égouts se croisent avec les canaux et les paysans sont obligés de pomper. Alors, manque de système de collecte, de traitement, conséquences sanitaires importantes sur la santé des gens. Alors, et je voudrais juste rajouter que alors les, sept, les stations de traitement sont nécessaires, mais elles ne sont pas un remède miracle parce que une fois qu'on les a construites, il faut les faire marcher. Ça a l'air très prosaïque, mais assurer leur maintenance. Et par exemple, j'ai vu la semaine dernière une étude sur le Liban qui montrait que plus de la moitié des stations n'étaient pas opérationnelles. Voilà. Alors François Moll, donc là donc, bon, vous commencez à nous montrer les, les pollutions, notamment euh, au-delà de la disponibilité de la ressource. Euh, la question se pose donc des usages euh, de l'eau douce. Euh, à l'échelle internationale, quelles sont les principales activités humaines euh, consommatrices d'eau douce finalement alors, conventionnellement, au niveau global, on a ces chiffres magiques que le, de, des prélèvements qui seraient 70% le fait de l'agriculture, 20% des industries et 10% de, des usages domestiques. C'est facile à retenir. Mm -hmm. Mais bon, ces chiffres, si vous voulez, occultent de grosses variations entre les pays, hein, puisque certains vont avoir jusqu'à 90% de leurs prélèvements pour l'irrigation alors que dans des pays comme le, le nord de l'Europe, euh, ce prélèvement sera minimum. Euh, deuxièmement, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut euh, pas confondre prélèvement et consommation. C'est peut-être la chose la plus importante dans la gestion de l'eau. Euh, tous les usages prélèvent de l'eau, mais en restituent une partie au cycle hydrologique. Les villes, par exemple, vont prélever de l'eau des rivières, des aquifères, mais elles vont rendre de l'ordre de 80 de leur eau mm -hmm. au cycle hydrologique. L'irrigation, selon la technologie qu'on utilise, elle va générer des retours vers les nappes ou les drains de l'ordre de 25 à 60 Donc, si vous voulez, ça veut dire qu'une même goutte d'eau peut avoir été prélevée et rendue au cycle hydrologique plusieurs fois euh, le long de son parcours euh, au sein du, du bassin versant. Alors, par contre, la consommation, qu'est-ce que c'est euh, L'eau, si vous voulez, elle n'est euh, réellement consommée que quand elle est transformée en vapeur. Euh, soit par l'évaporation des lacs, des cours d'eau euh, mais plus crucialement par la transpiration des plantes donc si vous voulez l'eau sort du bassin versant du cycle hydrologique terrestre pour retourner dans l'atmosphère, donc là on peut vraiment parler euh, de consommation alors quand on dit que l'agriculture prélève 70% en fait si on regarde la consommation en eau au niveau global elle est de l'ordre de 92% c'est à dire que ce chiffre est très élevé plus que les 70% il reflète le fonctionnement de la nature, en fait, si vous voulez, qui, qui fait que la vaporisation de l'eau se fait essentiellement par la transpiration des plantes. Voilà. Alors, on met l'accent sur le besoin des sociétés en les répartissant par secteur. Bon, il faut ajouter aussi les usages récréatifs, esthétiques, spirituels. Alors, certes, ils sont souvent non consommateurs d'eau, mais c'est parfois trompeur, si vous voulez. Par exemple, si vous prenez le barrage de Serpenson, euh, on veut assurer un niveau d'eau minimum en été pour les sports nautiques, l'agrément des vacanciers. Donc, ça ne consomme pas d'eau, mais vous privez en pratique les usages de laval du, du volume correspondant que vous souhaitez garder dans le dans le barrage. Voilà. Donc, euh, même ces, ces ces usages peuvent avoir un impact. Euh, et puis pour finir, si vous voulez, bon, on parle là des besoins de société humaine, mais euh, il faudrait surtout pas que ça nous fasse oublier les fonctions écosystémiques de l'eau dans son milieu naturel. Donc, tout prélèvement excessif se traduit par des dégradations environnementales, euh, parfois massives et catastrophiques. Alors, on connaît tous les, les, les cas iconiques de la mer d'Aral, du Colorado. Euh, et puis d'autres rivières plus proches de chez nous, comme en Espagne au Maghreb, ou si vous avez juste une fraction infime des écoulements qui arrivent à l'exutoire. Voilà. Donc pour, on parle de besoin, mais il ne faut surtout pas oublier le besoin de la nature, si vous voulez, de cette manière. Euh, François Moll, les tendances de croissance économique et démographique à l'échelle globale font prévoir une augmentation dans 10 ans, donc en 2030, de l'écart entre l'offre en eau et la demande en eau, à peu près de 40 D'ailleurs, certains prédisent que les guerres du XXIe siècle seront provoquées par la rareté de l'eau, par le partage de l'eau entre pays voisins. Les cas médiatisés de villes comme ce fut le cas pour le Cap ou Sao Paulo, avec finalement l'absence d'alimentation en eau quasiment du jour au lendemain, c'est quand même des situations qui frappent les esprits. Quelle est la réalité des menaces sur notre accès à l'eau Oui, alors il y a bon, de nombreux conflits hein, autour de l'eau euh, qui sont de nature assez différente. donc selon les échelles, on va avoir différentes réponses, différents problèmes. Bon, au niveau international, la question des bassins transfrontaliers. Hein, vous savez que la moitié des terres émergées se trouvent en fait, dans des bassins partagés. Il y en a 263 dans le monde, je crois. Euh, et vous pouvez avoir jusqu'à 11, dans le cas du Nil, c'est 11 pays riverains, donc c'est compliqué de gérer une ressource. Euh, on a des cas graves entre l'Éthiopie et l'Égypte sur le Nil, dont on parle souvent, entre l'Inde et le Pakistan sur l'Indus, le Jourdain, bon. la destruction de la Mésopotamie en Irak, euh, bon, quelque chose vraiment de très très grave. Ça, bon. c'est les aspects transfrontaliers. Euh, après, vous avez mentionné les villes, donc on en parle souvent dans les médias. Euh, elles, elles sont souvent en conflit avec d'autres usages, notamment euh, agricoles. Ceci dit, c'est souvent la localisation de ces villes, si vous voulez, qui pose un problème. Comme euh, j'ai dit en introduction, on a souvent laissé s'étendre des mégalopoles dans des régions dépourvues d'eau, euh, où qu'on a construites si vous voulez, ces villes en, en haut de bassins versants, donc euh, où il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc, forcément, ces villes elles doivent euh, faire venir de l'eau de parfois très loin. Alors, c'est le cas de Los Angeles. Euh, Typiquement euh, de Mexico, euh, de Madras en Inde, Chennai, euh, Sao Paulo, Atlanta, Kuala Lumpur, plein de villes qui se retrouvent dans ce, dans cette situation. Euh, alors on a euh, euh, de montrer une photo. Voilà, on a voilà les transferts, si vous voulez, euh, pour ces villes. Hein. Euh, donc ces villes elles vont dépendre d'une ressource euh, qui est lointaine. Donc on crée une vulnérabilité, si vous voulez, en créant une, domaine, une demande urbaine démesurée. Qui va hériter de la vulnérabilité des sources et des transferts dont elle dépend en fait, si vous voulez. Là, typiquement, le Colorado, bah ben, s'il y a un problème sur le Colorado, Los Angeles va avoir un, un problème. Euh, voilà. Alors, elle va avoir cette vulnérabilité et puis elle va entrer en conflit la ville avec euh, les bassins euh, qui sont ponctionnés. Voilà. Donc, c'est souvent l'agriculture en fait qui est la variable d'ajustement parce que les villes sont quand même prioritaires. Et c'est l'agriculture qui va absorber un peu la, euh, la la la pénurie, si vous voulez. Donc, euh, les agriculteurs euh, sont poussés à toutes sortes de stratégies de survie pour recycler l'eau, euh, l'eau des drains, vous voyez ici, euh, pour euh, aller pomper, vous voyez ici en Thaïlande, des, des agriculteurs qui pompent de l'eau dans un canal principal dont le niveau est trop bas pour rentrer dans leur canal secondaire. Donc, ils s'organisent pour pomper cette eau. Donc, voilà, on a au niveau de l'agriculture euh, des, des, des stratégies euh, très impressionnantes de, de survie souvent. Hein. Euh, voilà, sinon on peut parler, si vous voulez, de solutions. Euh, alors les eaux usées, j'en ai parlé euh, tout à l'heure, mais euh, avec ces limitations, le dessalement de l'eau de mer, dont on parle souvent, euh, une solution certes, mais très coûteuse, ce qui fait qu'à part quelques euh, exceptions en Espagne ou ailleurs, euh, ce sont les villes en fait qui ont, qui peuvent acheter euh, l'eau euh, désalinisée et il euh, y a des problèmes aussi environnementaux hein, parce que ça crée en fait des déchets hyper salins dont on ne sait pas quoi faire. Donc c'est oui, pas oui. une solution euh, euh, miracle pour le moment. François Moël, je rappelle, vous êtes directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement à Montpellier. Je vous propose une dernière question avant d'aborder ensemble les questions des internautes. Et d'ailleurs, je lance un appel aux internautes. N'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion pour qu'on puisse relayer vos questions en direct. Monsieur, dans de nombreuses régions, on voit bien les ressources sont surexploitées, les lacs, les rivières. Est-ce que les eaux souterraines ne seraient-elles pas là un nouveau gisement Et notamment, vous l'évoquiez, dans un contexte de changement climatique en cours. Alors, la, la crise des eaux souterraines, c'est euh, la bombe à retardement, je pense, dont le, le public n'est pas encore très conscient, parce que c'est lent, invisible, évidemment, donc euh, ça fait pas le titre des médias, ou assez peu. Euh, malheureusement, cette, euh, cette, ce recours aux eaux souterraines, ça, ça, ça s'accompagne de trois, trois mauvaises nouvelles, je pourrais dire. Le premier, c'est que c'est pas une eau en plus, si vous voulez. Les eaux souterraines, euh, elles, euh, elles sont alimentées par l'infiltration de l'eau et elles restituent cette eau à la surface, par les sources, hein, euh, ou à la mer. Euh, et donc, euh, en fait, euh, c'est de l'eau qui ressort si on va pas la pomper. Donc, c'est pas de l'eau en plus. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est que, en fait, euh, là où cette ressource était disponible, les gens ont, ont répondu aux pénuries en creusant des puits de manière anarchique. Alors, à la fois dans les villes et dans les campagnes, hein, pour l'irrigation, euh, sans contrôle de, de l'État, en fait, sauf, sauf exception. Donc, vous avez en Inde 27 millions de puits. Euh, vous voyez le problème de gérer, euh, de gérer ça. Euh, beaucoup de puits non déclarés, illégaux, euh, dans le monde entier, hein, sous toutes les latitudes, qui euh, complexifient évidemment la, les tentatives de régulation euh, ou de gestion. Euh, le troisième euh, mauvaise nouvelle, si vous voulez, c'est que… Euh, les, les, les eaux superficielles, vous ne pouvez pas les surexploiter une fois que c'est sec, euh, sec, vous ne pouvez pas inventer de l'eau. Par contre, pour les eaux souterraines, vous pouvez continuer à déstocker la nappe. Donc, vous pouvez avoir une sensation d'abondance pendant quelques années, voire quelques décennies, euh, mais bien sûr, on comprend vite que ça se fait au détriment euh, en fait, de, la, de la durabilité. Voilà, donc les eaux souterraines, c'est euh, très important, mais c'est euh, pas simplement une solution miracle ou de l'eau euh, en plus. Alors, pas globalement, je pense que c'est un tableau relativement alarmiste hein, que je que je vous livre. Euh, il faut il faut bien redire, comme je disais en introduction, que quand on croise des configurations hydrologiques, si vous voulez, en termes de type de ressources, superficielles souterraines, de climat d'un côté, avec des configurations anthropiques de l'autre, des différents types d'usages, eh vous avez, une, pas une infinité de cas, mais en tout cas une grande diversité qui ne se, se prête pas facilement à une généralisation. Voilà. Euh, merci beaucoup. Alors euh, j'en profite puisqu'on a des questions d'internautes, donc je vais vous en poser quelques-unes. Euh, première question de Yannick Wissoka. Euh, l'eau doit-elle être un bien commun Donc vous l'évoquez. Et surtout, n'y a-t-il pas de solution pour fabriquer de l'eau Parce que c'est vrai, comme je l'évoquais lors de l'introduction, euh, il n'y a pas plus d'eau possible sur Terre, hein, les quantités sont limitées. Et euh, cette personne aborde, une autre personne aborde notamment le problème, euh, par exemple, de, de dessaler l'eau d'utiliser l'eau de mer, finalement. Vous l'évoquez, les impacts euh, écologiques. Mmh. Euh, Est-ce que c'est vraiment une solution, finalement, la dessalinisation Alors, c'est quand même... Euh, c'est une solution dans le sens où... Je sais plus, plus le titre, le, le nombre en, en, en tête, mais le nombre d'usines de, de, de dessalement. Et c'est très, très impressionnant. Je ne veux pas dire que ce n'est pas 10 000 ou, ou un truc comme ça, mais... Donc, euh, c'est quelque chose qui se, qui se développe. Vous avez beaucoup de villes qui, euh, en face de... Du, du risque en fait de l'incertitude de manquer d'eau investissent dans des stations, ça peut être Barcelone, hein, donc ça n'est pas forcément très loin de chez nous. Mmh. Euh, pour le moment quand même ça reste des, des usages urbains parce que c'est quand même de l'eau à, à un demi euro le mètre cube et donc pour l'agriculture, à part des agricultures très très high tech comme on a dans le dans le sud sud est de la de l'Espagne ou bientôt dans le sud du Maroc, euh, il y a un projet en cours. Euh, voilà, c'est réservé aux villes. Alors, ben, comme je le disais, oui, c'est c'est très gourmand en énergie, donc euh, ben, voilà, la production d'énergie c'est aussi un problème actuellement. Euh, des, des problèmes environnementaux, on ne sait pas quoi faire des, des salures, hein, des, des, des rejets. Donc, euh, Alors peut-être qu'on on va trouver des solutions, mais euh, je ne pense pas qu'il faille en attendre, si vous voulez, d'un point de vue volumétrique, mmh. euh, vous voyez que la ville est à 10% de prélèvement, donc si on arrive à 10, 15, 20% d'eau de supplémentaire pour les villes, vous voyez que ça ne changera pas, en fait, le, le, le bilan général. Hein, de, de... Euh, François Boll, j'ai une autre question qui est très intéressante. Vous le présentiez dans votre premier graphe. Comment sont, quanti sont quantifiés pardon, les 0,02% d'eau accessible <rire> euh, bah, J'avoue que je ne saurais pas exactement vous répondre comment on a... Alors bon, si, le... je reviens... Bon, ben voilà le, le, le volume des océans, on connaît à peu près. Euh, donc, on connaît à peu près les eaux superficielles et souterraines et les glaciers. Donc, ça, ça vous donne une des estimations. Et puis après, ben, on a quantifié. Oui, l'eau dans, le, dans les lacs, dans les villes, dans les, dans les rivières. Bon, c'est des estimations. Hein, c'est des ordres de grandeur. Il ne faut pas prendre ça de chiffres après la virgule. Mais, mais ça vous donne quand même, oui, des, des, un, une idée quand même des des quantités relatives hein, de, de, de type d'eau sur la planète. Cassandra Desbains évoque qu'il y a un énorme problème de gestion de l'eau, notamment en France, et on, on pourra en reparler plus tard, dû à la vétusté de, de tout le réseau. Euh, à cette réflexion, finalement, euh, euh, par exemple, en Martinique, euh, la pénurie d'eau est alarmante. C'est une réalité avec notamment une perte énorme au niveau du, du réseau de distribution avec une eau qui est, du coup, qui est hors service et qui entraîne de fait des, des catastrophes humaines. Euh, problème des pompiers pour intervention sur incendie, vie quotidienne des habitants, tourisme, etc. Euh, finalement, quel moyen d'agir, finalement quel moyen d'action pour que ce, ce genre de situation en France, pour le coup, disparaissent. Mais là, on s'éloigne un peu de l'échelle internationale, mais malgré tout, une question quand même qui, qui, qui soulève une vraie réalité pour ces îles. Oui, alors là, là c'est un problème d'eau urbain, d'eau urbaine avec des canalisations. Alors, effectivement, vous avez des villes qui perdent jusqu'à la moitié de l'euro. Donc, euh, euh, voilà les. les... Souvent, les cibles un peu d'amélioration de, des réseaux, c'est d'arriver à 20%, parfois 10% de pertes. La solution, ça consiste malheureusement souvent à, à, à déterrer les tuyaux et à les remplacer. Donc, c'est quelque chose d'assez coûteux euh, qui euh, euh, crée des, des perturbations euh, dans les villes. Et il euh, n'y a pas tellement d'autres réponses. Hein. Après, il y a des villes qui, euh, qui ont beaucoup d'eau et qui finalement... Euh, ben, préfèrent, euh, si vous voulez, euh, envoyer beaucoup d'eau dans leur réseau même s'il y a des pertes. Et puis des villes qui, euh, ne pouvant pas faire ça, vont faire des tours d'eau. Par exemple, si vous prenez la ville ben on va vous dire, vous avez de l'eau une fois par semaine, euh, alors vous dites, là, mais c'est vraiment catastrophique, en fait, euh, la raison, ce n'est pas le manque d'eau, à Man on utilise quasiment autant d'eau qu'à Montpellier, mais c'est le fait que vous ne voulez pas avoir des réseaux sous pression en permanence, parce que là, vous avez des pertes en permanence partout. Donc, vous faites des secteurs et vous donnez de l'eau euh, euh, en rotation euh, par... Euh, par jour pour réduire en fait les pertes des réseaux. Voilà. Donc il y a pas de il y a plusieurs stratégies, si vous voulez, mais in fine, bon, c'est le remplacement des canalisations. François Molle, je vous propose une dernière question et nous reparlerons au moment de la conclusion. Quel accès, quel accès à l'eau est envisagé par les pays riches en faveur des pays défavorisés, en dehors d'actions engagées par les distributeurs eux-mêmes pour former les habitants sur place et leur apporter un soutien logistique? Alors, c'est une question un peu, un peu large, je ne sais pas, euh, euh, euh, euh, euh, euh, il euh, y a des projets de coopération typiques sur des projets à petite échelle d'hydraulique villageoise, il y a des projets de coopération sur les réseaux, alors il y a un, un petit peu de, de coopération euh, euh, institutionnel avec des régies parfois et puis évidemment après bah, c'est la, la question des euh, des grandes compagnies de l'eau hein, donc euh, qui euh, évidemment ont un but commercial hein, mais qui voilà dans, dans certains pays euh, sont amenés euh, à gérer les réseaux voilà. mais bon c'est une question peut-être très large oui Écoutez, merci beaucoup, François Molle, pour avoir accepté de répondre à nos questions. Euh, merci également aux internautes pour toutes ces questions. N'hésitez pas à poser vos questions sur le fil Facebook pour que nous puissions les relayer ce soir. Euh, je vous propose maintenant de nous tourner vers le département à, en compagnie de Madame Uruguin. Euh, alors, Madame Uruguin, nous évoquions avec François Molle justement ces eaux souterraines qui ne sont pas forcément eh bien, une solution. Euh, les eaux souterraines, malgré tout, sont, forment des, des, des, des, des sources, en tout cas des gisements importants en France. Mais quand on on regarde finalement ce qui se passe en Bretagne. On est un petit peu différent par rapport à la situation en France. Alors pourquoi finalement, en Bretagne, nous sommes si différents et quelles en sont surtout toutes les conséquences Tout d'abord, vous remercier pour faire ce genre d'exercice qui consiste à, à rendre accessibles des informations dont on peut considérer souvent qu'ils sont des débats de spécialistes. Nous, c'est tout sauf un débat de spécialistes. Et euh, il se trouve que sur ces questions, L'eau étant un bien commun et une ressource évidemment limitée, euh, même si on nous a bien expliqué qu'elle est en recyclage permanent. En Bretagne, euh, nous avons un sol granitique. Il paraît que l'on tient même notre caractère de, de ce sol, avec une tête dure aussi dure que le sol. Euh, le massif armoricain l'est tout autant, et donc, euh, effectivement, les nappes phréatiques ne sont pas. Euh, extrêmement développé comme sur ta, certains autres endroits en France. Donc euh, il y a euh, plus, il y a, il y a, au milieu des années, euh, des années euh, 1900, à 1950, euh, il a été fait le choix d'aller chercher de l'eau euh, assez facilement, proche, dans les rivières et qui a donné lieu à la mise en place de canalisations. Alors, il y en a plus de 2000 km aujourd'hui dans ce département, mais en ayant effectivement une répartition aujourd'hui qui est de deux tiers, deux tiers de l'eau et de l'eau superficielle et un tiers de l'eau et de l'eau souterraine. Et du coup, quelles en sont ces conséquences finalement Parce qu'on comprend bien que là, on est sur des eaux de surface. Hein. Il y a forcément derrière des conséquences. On parlait des usages tout à l'heure avec François Moll Voilà, dans les, dans les usages, effectivement, on a euh, évidemment euh, les, les usages classiques que l'on repère, les reports parfois ou les déports de, de, de certains, certains autres. Mais il faut avoir conscience, et vous avez dit euh, dès la. Comment la, la, Dès la. la hop c'est pas ça. Euh, désolé. Euh, en tous les cas, euh, hop. sur le fait... C'est le souci du direct. Ah, et nous voici. Voilà. <rire> on, on va y arriver. Euh, en tous les cas, cette question des, des usages et de ce que ça, euh, ça, ça, ça considère, c'est que euh, nous sommes dans un département, et vous l'avez dit d'emblée, où euh, on s'estime dans une ère géographique qui, où il pleut mmh. euh, et donc, comme il pleut, il ne peut pas y avoir d'épisode de, de sécheresse. Ça n'est pas du tout le cas. Dans la dernière décédie, à plusieurs années successives, euh, nous avons eu euh, des euh, crises qui ont été euh, limites, extrêmement limites euh, sur euh, quelque chose qui est assez sensible, c'est à dire l'arrivée de population. Euh, puisque nous avons un département très touristique, euh, et puis une consommation en eau euh, qui, euh, qui, augmente, euh, qui augmente sensiblement. Donc, euh, le message principal est quand même celui de l'économie d'eau euh, qui doit être permanent, celui-là, euh, d'une eau superficielle ou d'une eau souterraine. D'accord. Alors. Euh... La rareté d'une ressource économique conduit à sa valorisation économique. Euh, selon Jacques Fontanel, qui est professeur en sciences économiques, je le cite, « Accorder une valeur économique à l'eau, c'est aussi la réserver aux pays, aux sociétés, aux individus les plus, les plus riches. Euh, » Madame, est-ce que euh, ma facture d'eau potable tient compte de la rareté de cette ressource non, notre facture d'eau potable ne tient pas compte de la rareté de la ressource. Elle tient compte euh, partiellement euh, de renouvellement de réseau euh, dont on voit bien euh, qu'il est un, un enjeu énorme pour les années à venir, euh, puisque sur les euh, 2000... Euh, euh, sur les 20 000 kilomètres de réseau, un peu plus de 20 000 kilomètres, euh, nous avons aujourd'hui une, une valeur de reprise de ces réseaux de l'ordre de euh, 2,7 milliards d'euros, dans le Finistère euh, strictement. Euh, cette question euh, du renouvellement, en tous les cas, de ces euh, canalisations, euh, qui n'est pas souvent un sujet euh, dont euh, les élus aiment s'emparer mmh. beaucoup, on ne les voit pas, les canalisations, oui. Ce n'est pas très fun de changer des canalisations, mais c'est indispensable parce que sans cela, nous n'aurons pas la possibilité d'avoir un développement économique que nous souhaitons aussi, bien évidemment, regarder de très près. Aujourd'hui, rapprocher les ressources naturelles et les zones de développement économique. Monsieur Moll nous l'a dit autour des mégalopoles mondiales. Il existe aussi... Une réalité en Bretagne, mais un peu partout sans doute, c'est le fait de se dire que des zones fortement développées sur le plan économique ont évidemment une consommation et voire une dégradation de la qualité des eaux très très forte et que les endroits où l'eau les, les, est protégée, c'est-à-dire souvent près de leurs sources, euh, les territoires en question n'ont jamais ou ne connaissent pas euh, de euh, recettes supplémentaires pour prendre soin de l'eau. Donc non, notre facture d'eau ne tient pas compte de tout cela et euh, le coût peu sincère euh, de l'eau finalement et du prix de l'eau, nous avions euh, démontré il y a dix ans qu'à euh, l'allure où nous allions, euh, nous avions euh, environ des canalisations qui devraient durer dans l'absolu 220, euh, 220 ans. Euh, donc, euh, vous imaginez bien euh, qu'il y a un rattrapage très, très conséquent à mener. Et euh, sur ces canalisations, dont certaines, et ça a été dit euh, tout à l'heure, peuvent fuir, euh, bien évidemment, l'un des premiers sujets dans le Finistère a été d'instrumenter euh, de façon à savoir où se tiennent les, les fuites de façon à les éviter. Nous ne pouvons, nous pouvons pas continuer à avoir des, des réseaux qui fuient à ce point-là. Donc ça, c'est une prise de conscience qui est déjà largement en cours, mais qui va demander un, un travail important sur la question du prix de l'eau. Il y a quelques années, nous avions imaginé que nous, nous allions poser la question au et nous l'avons fait, de savoir s'ils étaient d'accord avec le fait d'avoir un prix unique de l'eau dans le Finistère. Ils avaient répondu, un sur deux avait répondu que oui. Mais voilà, ça reste des sujets extrêmement sensibles. Il paraît que l'eau, la facture d'eau est toujours quelque chose de très cher. Si on la compare à celle d'un téléphone portable aujourd'hui, je pense qu'on apportera la réponse assez simplement. Complètement. Alors, madame euh, François Moll l'évoquait, nous sommes actuellement dans une phase de euh, changement climatique. Hein. Euh, les signes de changement climatique sont perceptibles en Finistère. Et pour citer euh, Georges Lostelin, euh, chaque, été, euh, Georges Lostelin pardon, euh, chaque été, il y a un paradoxe d'être confronté à la menace des inondations ou des sécheresses. Et je le cite encore, en septembre 2019, nous n'avions plus que 50 jours de ressources en eau disponibles dans le Finistère. Et par notre action nous anticipons. Sur la fiche repère du schéma départemental d'alimentation en eau potable, la première phrase du document est, je cite, dans un contexte où les aléas climatiques risquent d'être plus en plus significatifs dans les années à venir. Bon, on comprend par ces exemples que l'accès à l'eau potable est une dans le Finistère en tout cas est une réalité et que le département se doit d'anticiper pour l'avenir. Alors, quelles sont les actions Vous parliez notamment des fuites d'eau, mais quelles sont les actions présentes et à venir réalisées par le département du Finistère pour un accès durable à cette ressource Alors, l'accès durable à la ressource va nécessiter un mix de différentes solutions. Il n'y aura pas de solution miracle d'une seule, seule, de l'une d'entre elles, simplement. Euh, tout simplement parce que, effectivement, on le voit sur l'appel aux eaux souterraines dont nous a décrit M. Moll euh, les limites euh, tout à l'heure, bien évidemment. Donc il faudra bien qu'on se tourne vers d'autres sujets. Les sujets sont effectivement importants, euh, comme celui de l'utilisation de l'eau pluviale euh, et des eaux pluviales, de façon à pouvoir les retrouver. Euh, parce que les, les gens n'imaginent pas aujourd'hui... Euh, c'est une question qui, lors d'un sondage que nous avions fait auprès des, des finistériens, n'imagine pas euh, ne pas avoir d'eau au robinet. Monsieur Moll, je vous ai entendu parler euh, de l'actualité de, la, de, voilà, de, de, de, de certains, certaines villes et de certains pays dans le monde, bien évidemment. Euh, nous, en tous les cas, en Finistère, les finistériens n'acceptent pas qu'on leur dise combien de temps vous accepteriez d'avoir de l'eau coupée au robinet. Donc, pour ça, il faudra bien des solutions. Les eaux pluviales en sont, en sont une. Euh, une autre pourrait être aussi, et nous avons euh, tout un travail euh, engagé. Alors, je ne suis pas sûre que la, la France n'ait pas pris un peu de retard là-dessus, mais la réutilisation des eaux usées euh, épurées euh, qui vont devoir euh, nécessairement aussi euh, venir pour compléter euh, ce, ce panorama. Euh, la question du stockage de l'eau, euh, voire de l'utilisation des carrières est quelque chose que nous allons explorer également, puisque ce stockage de l'eau, de stockage d'eau brute, va pouvoir nous permettre de passer certaines difficultés, notamment lors de sécheresses qui arrivent désormais et qui sont visibles dans les rivières, qu'on ne peut pas... Quand on a un soutien d'étiage que l'on doit assurer, on l'assure avec des réserves. On a une réserve, des réserves importantes évidemment qu'il s'agisse euh, du lac du Drennec ou euh, du lac Saint-Michel, hein, qui, qui constitue plusieurs évidemment millions de, de mètres cubes, quasiment, euh, qui est quasiment 20 millions à eux deux. Euh, mais euh, on est loin, loin, loin, loin, loin de pouvoir se dire, et Georges L'Ostolen, quand il l'avait soulevé, avait tout à fait raison, quand le lac Saint-Michel, qui est un lac qui n'a à l'époque d'ailleurs pas été construit pour alimenter l'eau potable, pour alimenter en eau potable, mais bien pour faire de l'hydroélectricité. Mmh. Donc les usages peuvent être extrêmement contradictoires. Et en l'occurrence, euh, euh, en la matière, il va falloir que l'on trouve euh, vraiment euh, des solutions très mixées, très différentes, très territorialisées. Parce que tout à l'heure, euh, quand on évoquait les eaux souterraines, on a 265 champs captants d'eau souterraine aujourd'hui, contre, il contre, n'y a pas de contre d'ailleurs, et 37 prises d'eau euh, de surface. On voit bien que euh, venir aujourd'hui... Euh, porter atteinte, par exemple, à, à ces captages et en se disant, bah écoutez, ça va devenir trop compliqué pour s'en occuper, euh, ça n'est pas regarder l'avenir comme il le faut, puisque nous devons absolument utiliser l'ensemble des gisements, des ressources qui seront à notre disposition de façon à pouvoir apporter cette Alors, fluidité pour de l'eau, me direz-vous, c'est un, un euphémisme. Mais en tous les cas, cette capacité à avoir de l'eau qui coule au robinet. Alors moi, je suis adepte, mais j'ai fait sursauter tout le monde en disant ça. Il y a quelques temps de, de coupures obligatoire de, de l'eau à certaines périodes quand les choses se tendent. Ce n'est pas une fois que les, la crise est là et bien là qu'on va s'en occuper. En tous les cas, ce que l'on sait à, à voir, le nombre de piscines qui se construit dans ce département, alors que la mer est à proximité, euh, on n'a pas fini de se poser la question de l'utilisation d'une eau, euh, eau très différente. De façon, alors, on, on évoque aussi la question de la désalinisation, mais avec ce qui a été évoqué tout à l'heure, euh, avec ce qui évoqué M. Moll tout à l'heure, c'est-à-dire un, une eau évidemment extrêmement chère et euh, qui ne conviendra pas, puisqu'on ne sait pas effectivement se, se débarrasser du sel. Mais pour autant. On examinera, au travers de, de ce projet de, de Finistère au potable 2050, effectivement, tout, tout, tout, toutes les solutions euh, de façon à, à pouvoir... Euh, on, on a, vous avez sur la, la vue que vous avez à l'écran, on, on, on sait qu'en Bretagne, on est euh, à 20 ans, à environ, c'est ce qui est annoncé, 400 000 habitants de plus entre 1,5 et 2 degrés de plus et 30% de moins de débit dans les rivières. Il y a là forcément quelque chose qui va nous interroger fortement. Nous avons une fixation, une littoralisation des populations aujourd'hui qui nous arrive beaucoup plus fortement que ce qu'on avait connu jusqu'alors. Il va donc y avoir besoin de ressources en eau très diversifiées. Armel Ruggen, je rappelle, hein, vous êtes vice-président du Conseil départemental et également président de la Commission euh, territoire et environnement. Euh, je vous propose une dernière question avant d'aborder ensemble les questions des internautes. Euh, vous vous l'avez dit, finalement, notre capacité à nous adapter euh, au changement climatique suppose finalement de maîtriser, de sécuriser cette ressource en eau. Euh, comme on l'a vu précédemment, l'eau ne désigne pas seulement la quantité, elle désigne également la qualité. François Moll l'a d'ailleurs bien, bien expliqué. Les États, les états de l'Union européenne se sont engagés à obtenir le bon état écologique de leurs cours d'eau en 2027. Et entre consommation en eau et état écologique, et biologique et chimique hein, euh, des cours d'eau, comment finalement le département du Finistère peut répondre dans six ans à la directive au cadre européenne sur l'eau, avec la contrainte eh bien, du changement climatique et également du coup je pense notamment aux périodes d'étiage avec des débits du coup réduits C'est une, une question lourde puisque le département du Finisterne n'y répondra pas seul. Euh, ce, notre pays vient de s'organiser il y a quelques années euh, dans l'idée de dire que ce sont les intercommunalités désormais qui détiennent les compétences en matière d'eau potable et d'assainissement. Nous arrivons, elles ne sont pas toutes aujourd'hui compétentes en, en la matière. Euh, mais c'est arrivé à, à mais Philippe Masquelier en parlera aussi bien mieux que moi tout à l'heure puisque il, euh, il est en, en responsabilité euh, d'un voilà, syndicat euh, qui œuvre euh, comme bon nombre d'autres dans ce département, à reconquérir une qualité de l'eau. Alors, la qualité de l'eau, quand on est dans le Finistère, quand on est en Bretagne, c'est aussi se rappeler qu'il y a 50 ans, au-dessus de nos robinets, dans le Nord finistère notamment, il y avait de l'eau qui coulait au robinet, mais il y avait écrit « eau non potable ». Et donc, je pense qu'il faut qu'on mesure tout le travail qui a été fait depuis toutes ces années, notamment, évidemment, on pense assez systématiquement à la question des, des, des nitrates et de leur concentration et de leur flux. Euh, pour autant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui euh, qui nous interrogent sur, euh, dans la qualité, en matière de qualité d'eau. Euh, nous sommes persuadés que nous n'y arriverons qu'ensemble. Ça, c'est le propre même des, du travail qui est fait par les, par les syndicats d'eau et par les syndicats de, de bassins versants euh, qui euh, ont à travailler main dans la main avec le, Finistère, le département du Finistère a de ce point de vue là un accompagnement euh, en ingénierie c'est à dire des femmes et des hommes euh, qui travaillent tous les jours aux côtés euh, de, des élus et des acteurs de l'eau dans le département euh, et puis euh, des accompagnements financiers de Bien évidemment, des, des, des millions d'euros qui vont bien pour pouvoir euh, euh, travailler sur... Euh, cette vue à l'écran est tout évidemment fait, ouais. euh, euh, tout à fait euh, édifiante sur le sujet d'une gestion intégrée de la ressource en eau. Qui va nous devoir nous dire que de l'exutoire, enfin de la source à l'exutoire, tout, tout ça est extrêmement interdépendant et que dans des départements comme les nôtres, la question de l'érosion côtière, de l'élévation du niveau de la mer, on a 1200 km de littoral, on a des, des milliers de kilomètres de, de, de cours d'eau également, on, on voit à quel, moment, à quel point tout ça est extrêmement lié et, et si des. Des conférences comme celle que vous organisez ce soir peu rappeler l'importance à chaque fois qu'on ouvre un robinet de se rappeler de voilà de la de, la, de voilà de, de tout notre environnement de l'environnement que nous occupons dont nous ne sommes que des, des, des voilà des inter, enfin des occupants intermittents on est d'accord on n'est pas là en permanence mais mais voilà, je pense que c'est vraiment un message très fort sur... Euh, il n'y aura... Sans eau, il ne peut pas y avoir de, de développement. Alors, euh, on me trouve toujours assez pessimiste. Quand je dis ça, je ne, je ne pense pas qu'il y ait de pessimiste à, à avoir. Il faut être lucide, il faut être responsable, il faut être cohérent. Ce dont on parle quand on évoque ces sujets-là, c'est aussi des questions de santé. Et donc, euh, il faut que absolument tous les acteurs... Euh, qui sont concernés euh, fassent en sorte de, de permettre, en tous les cas, que ce département qui a un environnement tout à fait préservé euh, nous permette, en tous les cas, de, de, de pouvoir continuer à, à faire couler l'eau au minet. Madame, j'ai une question d'un un internaute qui est assez intéressant. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du prix de l'eau. Euh, comment est défini le prix de l'eau sur le réseau alors, le prix de l'eau est, est défini à la fois sur une part fixe et une part variable, dont une partie est donc attribuée à l'agence de l'eau. L'agence de l'eau Loire-Bretagne, pour nous, nous appartenons à un très, très, très grand bassin qui recouvre 30, 36, 33 départements. Je ne sais plus. J'ai un trou. Mais en tous les cas, cette part fixe et cette part variable nous amènent très régulièrement à nous interroger de savoir comment est-ce qu'on pourrait reconnaître le fait qu'il y a des premiers mètres cubes qui sont essentiels et qui devraient, devraient comment dire, donner lieu à des mécanismes qui permettraient à des ménages très modestes de pouvoir bénéficier d'aides publiques pour, pour pouvoir les, les payer. On le fait avec l'électricité, avec d'autres avec, avec types de factures. Mais là, on est très, très attentif à cela. Mais en tous les cas, cette, ce, ce prix de l'eau, qui est un, un prix moyen pour nous de 2, si, vous, si on remet la vue... Voilà, on doit avoir le prix de l'eau, là, quelque part, là, sur les tuyaux, là, 2,23. De de 2,23. De et, euh, et donc, euh, donc voilà, c'est un prix... Alors ça, c'est un prix moyen qui s'établit donc sur tout le département. Tous les deux ans, le département euh, donc, calcule et demande à, aux, aux communes et aux intercommunalités, désormais, euh, les, euh, voilà, les, les montants et donc ça ce sont des montants moyens qui sont établis et qui sont portés à la connaissance de tous euh, de façon à ce que chacun ait bien conscience que la fourchette dans laquelle ça s'établit est assez différente. Tout à l'heure vous m'avez posé la question de savoir si le prix de l'eau était euh, se retrouvait sur notre facture. Eh bien non, on sait que le prix de l'eau ne se retrouve pas sur toutes les factures. Madame, j'ai une question qui est vraiment intéressante. Pensez-vous que l'eau doit être de propriété publique alors, quand on parle de propriété publique, on évoque euh, la question très souvent de la distribution de l'eau euh, en disant, euh, voilà, le système de régie ou le système de délégation de, de services publics. Euh, ces questions-là sont des questions qui, euh, qui sont comment, euh, totalement ouvertes pour ceux qui en ont la, la responsabilité. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de trouver, de faire en sorte que jamais, jamais, jamais, nous n'ayons ce qui peut arriver dans d'autres pays aujourd'hui, où vous voyez que l'eau est un bien marchand comme un autre. Sur la question de la gestion publique ou de la de sa délégation, il existe des divergences profondes. Ce que l'on sait, en tous les cas, c'est qu'on ne peut pas s'attacher simplement à la distribution sans parler de du transport, du stockage, du traitement, de la potabilisation et donc de tout ce que ça génère avant. C'est pour ça que le, dans le grand cycle de l'eau, c'est important que désormais les intercommunalités soient rentrées dans le jeu. Mais si on pouvait en faire un bien commun, le déterminer comme tel, et prendre les décisions qui vont bien à chaque fois qu'il est possible, Alors on a, tiens, on a beaucoup parlé d'eau potable, mais on pourrait parler d'assainissement. Il y a là un gros, de, de, de très, très gros chantiers à mener. Euh, alors c'est intéressant parce que du coup il y a pas mal de réactions autour de justement d'idées pour euh, préserver cette ressource en eau. Euh, J'ai par exemple l'eau potable dans les chasses d'eau est-elle vraiment utile euh, bah, C'est vrai, effectivement, c'est une non. question euh, qu'on peut vraiment euh, se poser pour le coup. Euh, également, euh, euh, la réhabilitation des haies et des zones humides. Euh, pour pr préserver effectivement davantage la ressource. Euh, vous êtes favorable, j'ai l'impression Oui, oui, oui, <rire> oui le département a, a, accompagne hein, tous les programmes de mise en œuvre euh, des haies euh, et, et des bocages, du, du, du ref, de refaire le bocage euh, d'une façon générale. On, on considère quand même que les choses ne vont pas très vite, qu'on a encore de la destruction qui ne permet pas de, de, voilà, de, de, de freiner les choses. Mais là encore une fois, chacun dans ses responsabilités, on devra tous, tous y aller, notamment pour un, un, contrer un phénomène qui est très dérangeant, qui est celui de, de l'érosion et donc de la de l'atterrissage dans les cours d'eau, voilà. De, de de différentes matières qui ne devraient pas s'y trouver. Écoutez, j'ai une question qui est très intéressante et je pense que ça va, ça, ça va beaucoup nous toucher à Océanopolis parce qu'on est quand même assez sensible à l'éducation des jeunes. Euh, comment sensibiliser finalement les enfants, notamment de maternelle, à ce sujet Existe-t-il des supports, peut-être certainement pour les enseignants, pour véhiculer justement ce message de préservation de la ressource Alors, il y, a, il y a de nombreuses associations hein, qui euh, travaillent sur ces sujets-là. Alors, euh, dès la maternelle, je ne sais pas, mais on, on, on, a, euh, voilà, on peut communiquer. Bien évidemment, on pourra vous donner euh, les adresses des différentes et les syndicats, les syndicats de toute façon ont aussi euh, tout ce travail qui est fait euh, euh, auprès des plus jeunes et auprès des scolaires, et ça c'est euh, important. Mais j'attire votre attention en tant que parent, si vous l'êtes. Euh, voilà, et bien souvent, nos enfants sont bien souvent derrière nous. Euh, un robinet ça s'ouvre et ça se ferme immédiatement, autant que possible. Et, euh, et donc, l'économie, l'économie d'eau doit être une priorité dans nos vies. Madame, merci beaucoup pour votre intervention. Je vous propose de nous retrouver au moment de la conclusion. Et nous allons eh bien, maintenant nous intéresser eh bien, aux actions et aux, et aux outils, mais cette fois-ci à l'échelle locale en pays brestois. Alors, euh, je me tourne cette fois-ci. Euh, <rire> je sais ce que vous me demandez, la zapette. Alors, je vais me permettre. Euh, voilà, merci beaucoup. Euh, du coup, Philippe Masquelier, vous êtes, je vais le rappeler quand même, chargé d'études environnement à Brest Métropole. Et donc, nous allons aborder ensemble cette fois-ci les actions et les outils à l'échelle de Brest Métropole métropole, donc du pays Brestois. Tout à fait. Alors je vous donne l'outil magique. Euh, monsieur Mouasculli, nous nous trouvons ici à Océanopolis, euh, une structure qui est quand même particulièrement engagée contre la pollution, les pollutions de l'océan et particulièrement celle des plastiques. Euh, bon, nous savons euh, désormais que euh, les bouteilles d'eau en, pl... en plastique, c'est pas terrible. Il y a une empreinte écologique quand même qui est très forte dans la production que des dégâts derrière que ça, elles peuvent occasionner dans le milieu et puis aussi que c'est une eau extrêmement chère. et puis d'après une étude de 2018 réalisée sur 11 marques euh, et bien finalement c'est le risque aussi de boire à chaque gorgée d'eau des micros si ce n'est des nanoplastiques bon euh, quand on a fait le tour finalement on se dit bah l'eau du robinet ça peut être une solution mais euh, malgré et cette eau et quand même très surveillée en France, accessible à plus de 90 pour les Français, voire même 96 j'ai trouvé. Et malgré tout, cette eau suscite de la méfiance de la part des Français. Alors ici, à Brest, quand on ouvre l'eau du robinet, d'où provient cette eau euh, Comment est-elle gérée Et puis surtout, comment être certain de sa qualité Alors, euh, à, à Brest, euh, l'eau... Alors si on peut passer le, le, le petit euh, diapo. Voilà, les ressources en eau de Brest. Euh, Brest Métropole est une métropole d'à peu près 200 000 habitants. Euh, elle, ne, euh, elle ne produit pas la totalité euh, de l'eau à partir de son territoire. Donc il, nous avons euh, trois prises d'eau sur rivière qui alimentent Brest Métropole et euh, deux euh, captages souterrains. Sur les trois prises d'eau en rivière, que vous voyez, en fait, c'est l'ovale vert sur la diapo, vous en avez deux qui sont sur Brest et une qui est euh, un peu à l'amont de Landerneau, sur la rivière Elorne, euh, qui est l'usine de Pontarblet, qui alimente en fait euh, pour deux tiers la population euh, euh, brestoise en eau. Euh, donc, avec ces cinq ressources, euh, nous alimentons la totalité de la, la, la population de Brest Métropole, mais également euh, une bonne partie de la population euh, de la communauté de communes du, du pays de Landerneau daoulas nous envoyons aussi une partie de l'eau vers le pays d'Iroise et on fait des échanges d'eau avec le pays de Lesnevin et avec une autre prise d'eau qui est à Kernilis. On peut avoir des échanges, Alors surtout en cas de pollution d'une ou de l'autre prise d'eau, on peut avoir une sécurisation par ce qu'on appelle une interconnexion. Alors, euh, comme nous avons pu l'évoquer euh, avec Armel Uruguin et puis François Molle, euh, la bonne gestion de l'eau, on comprend, est indispensable finalement pour le développement d'un territoire. Euh, pour reprendre les mots de Georges Lostenlen, en septembre 2019, plus que 50 jours d'eau disponible, donc en septembre 2019, c'était hier finalement, pour le Finistère. Alors, sans être alarmiste, mais malgré tout, euh, comment notre territoire anticipe-t-il une possible pénurie hydrique alors euh, sur, euh, on, on va revenir au, au petit diaporama, euh, sur le territoire de Brest Métropole, c'est une question qu'on se pose, euh, ben, qu'on s'est posée euh, dès, euh, dès les années, euh, le début du siècle, puisqu'on est allé chercher de l'eau au-delà de notre territoire, on n'en avait pas assez, l'usine de Pontarel euh, date de, de, des années 20, de 1923. Et puis dans les années 60, on s'est dit que bah, parfois même les lornes n'étaient pas suffisants pour alimenter en eau les populations. Et donc Brest Métropole, avec les, les partenaires du territoire, producteurs d'eau également, a décidé de créer un barrage qui est le barrage du Drenneck. Euh, hop, pardon, euh, c'est dans le petit rond vert. Le barrage du Drenneck, qui est à cheval sur, enfin qui est sur la commune de, de Cizun, et euh, qui euh, barre deux rivières, deux vallées. Euh, et constitue ainsi un lac, euh, qui est le lac du Drénec, qui euh, stocke environ, euh, quand il est plein, 9 millions de mètres cubes d'eau. Euh, ce barrage a été construit pour soutenir les débits de la rivière, c'est-à-dire en période de sécheresse, comme euh, en ont parlé mes prédécesseurs, euh, vous n'avez plus suffisamment d'eau dans la rivière, parfois pour alimenter les populations en eau. Donc, Pour pouvoir continuer à les, à les alimenter, on a créé ce barrage, qui euh, augmente ces lâchers au fur et à mesure que les débits des rivières baissent. Et donc, au plus on a de mal à alimenter les populations en eau, au plus on va lâcher d'eau à partir de ce barrage pour passer la période de sécheresse qui, en général, en Bretagne, s'étend du mois d'août au mois d'octobre et parfois au-delà du mois d'octobre. Voilà, donc le barrage du Drenec, euh, c'est un barrage euh, donc, euh, qui euh, euh, a créé un lac d'une centaine d'hectares, donc d'une vingtaine de mètres de profondeur. Et euh, dont la, la, la vocation première est une vocation de soutien de débit de la rivière, mais qui est aussi utilisée pour, le, pour les loisirs. Euh, C'est une base nautique, on a des plages. Euh, voilà. Il faut savoir que l'eau est plus chaude que dans la mer en été. Euh, donc, pas donc besoin de très piscine. agréable de s'y baigner, pas besoin de piscine. <rire> euh, Il voilà, y a aussi de la pêche. Euh, et euh, voilà, y a, y a, y a, C'est un endroit très agréable. Et on y produit aussi de l'électricité, puisqu'on a des turbines euh, depuis une dizaine d'années euh, sur les conduites du barrage. Euh, voilà. Et donc, il nous sert à réguler la, la, les débits de la rivière. Quand on a plus assez d'eau au niveau des prises d'eau, on a deux grosses prises d'eau sur la rivière, une donc, qui est gérée, euh, donc, si on reprend le, le diaporama, une qui est gérée euh, par le pays de l'Andivisio, qui est la prise d'eau de Goissemoëlle dans le petit rond euh, bleu, et qui alimente toute la, la, la zone qui est en, dans le rond pointillé donc la zone de l'Andivisio, et qui soutient aussi euh, l'alimentation en eau du pays de Morlaix en été euh, par une interconnexion. Et puis ce barrage du Drennec permet aussi de sécuriser l'alimentation en eau, comme je disais tout à l'heure, de tout le, tout le secteur euh, de Landerneau et de Brest, mais aussi euh, au-delà, euh, si besoin, vers, vers le, le, le Baléon, euh, le pays d'Iroise. Donc c'est vraiment une retenue... Euh, euh, primordiale, très importante dans le, dans le schéma de sécurisation de l'alimentation en eau, que ce soit quantitatif ou parfois même qualitatif, mmh. euh, de tout ce secteur du Nord-Finistère. En, en gros, c'est le, le, un, un, un axe prioritaire de l'alimentation en eau euh, du, du Nord-Finistère, qui a été euh, inauguré dans les années 80, donc... Euh, Bien, euh, il a été pensé bien avant la sécheresse de 1976 et, et la sécheresse de 1976 a permis euh, de, de se dire mais oui on avait Ça raison euh, d'imaginer de, de euh... ce, oui. cette solution-là. Et du coup le lac a été mis en eau en, en 1982. Il est propriété et gestion du syndicat de Bassin de L'Elorne euh, qui est un syndicat euh, euh, qui, euh, qui regroupe un certain nombre de collectivités qui sont des collectivités qui, qui produisent de l'eau et donc euh, qui euh, financent ce syndicat pour la gestion et l'entretien du barrage du Drenec, mais également, euh, comme disait tout à l'heure Armel Urouin, euh, permet euh, d'avoir des, des, des, euh, des programmes euh, de protection de la ressource en eau, euh, de la biodiversité, mmh. etc. Tout ça lié à, à, nos, à nos cours d'eau et, et euh, à la protection de la ressource en eau dans les cours d'eau et sur le littoral et, et, et le milieu marin qu'est la rate de Brest. Armelle Uruguin, justement, vous l'évoquiez tout à l'heure, selon un, un sondage Kantar euh, TNS euh, réalisé à l'occasion du Carrefour des gestions locales de l'eau et relayé par Ouest France en janvier 2020, plus de 70% des Bretons sont conscients que la ressource en eau est limitée et même 72% d'entre eux craignent un jour d'en manquer. Alors, d'après les analyses de l'INSEE, vous le disiez, la Bretagne gagnerait 400 000 habitants supplémentaires en 2040, euh, 10 000 habitants pour Brest Métropole en plus. Alors finalement, Monsieur, en considérant les saisons plus marquées, mais également une fréquentation estivale en hausse, euh, le barrage du Drénec suffira-t-il eh à répondre aux besoins futurs Et puis, du coup, on en parlait un petit peu juste avant, mais quelles autres actions pourraient être réalisées ici, en Pays-Brestois, euh, réalisées ou à venir, pour le coup Alors, euh, pour l'instant, le, le barrage du Drénec a toujours rempli sa fonction. Donc, on n'a jamais manqué d'eau dans les rivières. Alors, la fonction du barrage du Drénec, c'est effectivement qu'on puisse alimenter en permanence les populations en eau, mais c'est aussi qu'il y ait toujours suffisamment d'eau dans la rivière pour que la vie des poissons, des, des algues, enfin de, de tout ce qui vit dans la rivière puisse continuer dans de bonnes conditions. Donc, euh, il a à la fois un rôle de soutien de la production d'eau potable, mais aussi de soutien de la biodiversité. Écosystémique. Oui. Jusqu'à présent, en tout cas, sur les dernières sécheresses 2003 et 2011, par exemple, qui ont été particulièrement fortes, le barrage du Drénec a toujours rempli son rôle. Le problème, c'est que quand une sécheresse commence, on ne sait pas quand elle va terminer. Le barrage du Drénec, il a 9 millions de mètres cubes de disponible quand il est plein. Mais quand on commence à ouvrir le robinet au mois de juillet, on ne sait pas si le robinet il va être ouvert jusqu'au mois de septembre, jusqu'au mois d'octobre, jusqu'au mois de novembre, ou après. Mmh. Et il euh, y a eu des années comme euh, 2011 où la sécheresse s'est arrêtée en avril 2012. Elle aurait pu continuer. Si elle avait continué, on aurait eu une sécheresse du type mmh. de, de, de 1976. C'est ce qui s'était passé. Hein. 75 avait été ouais. euh, sec et 76 encore Ça plus. Avait... Donc euh, Jusqu'aujourd'hui, le lac a rempli son, son œuvre, mais, enfin le barrage, mais euh, on ne sait pas si demain, on n'aura pas plus de besoins et donc s'il si, ne va pas falloir faire des efforts supplémentaires. Enfin, on sait qu'il va falloir faire des efforts supplémentaires. Donc ça a été, euh, ça a été indiqué. Hein. Il va falloir faire des, des, des, euh, des promotions de l'économie d'eau à la maison. Économiser de l'eau, ça veut dire économiser de l'argent, mmh. mais ça veut dire aussi euh, ben, prélever moins dans la, dans la rivière et donc laisser l'eau dans son milieu naturel. Euh, ça veut dire aussi euh, faire en sorte que les réseaux soient moins fuyards. Aujourd'hui, sur Brest Métropole, on a un rendement de réseau à 85%. Ça veut dire qu'on perd seulement 15% oui. d'eau, mais en gros, on produit 10 millions de mètres cubes d'eau par an, on distribue 10 millions de mètres cubes d'eau par an à nos abonnés à Brest Métropole. Ça veut dire qu'on en perd 1,5 million. Donc, c'est énorme, énorme ouais. et pourtant, c'est pas beaucoup. Mmh. Mais il faut qu'on fasse des efforts là-dessus aussi. Et puis, euh, il faut trouver d'autres solutions au-delà. Alors, la réutilisation de l'eau pluviale, c'est une solution. Alors, je ne sais pas, les, les, les gens qui sont à Brest Métropole ont vu ça. La semaine dernière, Brest Métropole a mis en vente, a, a, a pris cassé des, des récupérateurs d'eau de pluie. Euh, on a été victime de, de, de, du succès. En deux jours, il n'y avait plus de, de, de récupérateurs disponibles. Je pense que ça va, ça va revenir... Dans Qui montre quand même, même que le citoyen est quand même sensible à la, à la démarche. Voilà, ça fait des économies d'eau, parce que l'eau qu'on va utiliser pour son jardin à partir de l'eau de pluie, on ne on, on, on va pas la prendre Complètement. Euh, dans, euh, dans le réseau, donc ça ne va pas être de l'eau potable. Mais également, euh, en, en stockant cette eau quand il pleut, on va éviter de l'envoyer dans les réseaux d'assainissement quand ils sont unitaires ou dans les réseaux d'eau pluviale. Et donc, on va éviter de faire déborder ces réseaux, donc limiter un petit peu plus les, les inondations, parce que l'eau est rare en été, mais parfois, elle est très, très peu rare en hiver. Et c'est même le, le phénomène contraire qu'on a à gérer. Voilà. Et après, vous évoquiez d'autres solutions qui sont la réutilisation des eaux usées. Pour l'instant, on n'est pas sur ces questions-là à Brest. Et, et, et l'utilisation d'eau de mer en dessalinisation, on n'est pas du tout, du tout mmh. sur sur sur cette sur cette politique-là. Euh, je rappelle, Monsieur Masculi, vous êtes chargé d'études à, à Brest Métropole. Euh, C'est vrai qu'à Oceanopolis, vous le disiez, vous parliez tout à l'heure de, de l'équilibre euh, du. De, de... Écosystémique, on pourrait dire, donc de la rivière. On est quand même assez sensible, on a une démarche écosystémique ici. Euh, finalement, même si on ne pollue pas plus demain, nos rivières sont malgré, seront malgré tout plus polluées. Euh, Est-ce que ce raisonnement, vous pourriez l'expliquer euh un peu plus finalement, parce qu'on a du mal à comprendre, on se dit ben, si on arrête de polluer, finalement, ça devrait s'améliorer. Mais malgré tout, on a le risque d'avoir des, des rivières un peu plus polluées. Alors, si on arrête de polluer, elles seront plus polluées, les rivières. En fait, on, la présence humaine et l'activité humaine génèrent des pollutions. Donc si on ne euh, réduit pas les pollutions plus que ce qu'on les... Enfin, si on arrête de réduire les pollutions et qu'on n'en produit pas plus, euh, le phénomène de changement climatique fait qu'en certaines périodes de l'année, on va avoir moins d'eau dans les rivières. Si on apporte toujours autant de pollution dans la rivière, quand on a moins d'eau dedans, ben, ça veut dire que la pollution sera plus forte dans la rivière. Donc on peut avoir des phénomènes d'augmentation de pollution parce que euh, les débits euh, baissent. Donc, si les débits baissent, fatalement, c'est mathématique, c'est les concentrations qui vont on augmente so augmenter. Les concentrations. Et donc, ouais. dans la rivière, la pollution va augmenter. Alors, elle ne va pas augmenter en mer, parce mmh. qu'elle sera la même, mmh. parce que les, les, on ne on parle plus de concentration, mais, mais de flux de, de, de pollution dans la rivière, dans la mer, pardon. Mais par contre, dans la rivière, elle peut augmenter. Donc, ça veut dire qu'il euh, faut continuer euh, les efforts que tous ont faits au quotidien pour limiter notre impact des pollutions alors qu'on qu soit habitant euh, en utilisant euh, euh, voilà, des, des produits euh, toxiques euh, euh, voilà en ayant des. des, des, des, des un système de débranchement de, de, au réseau d'assainissement qui soit mal fait euh, ou qu'on ait un, un assainissement individuel euh, pas aux normes, enfin, etc. Euh, dans, notre, dans notre vie de tous les jours, euh, euh, qu'on soit industriel, qu'on soit une collectivité, on parle d'assainissement, une station d'épuration, euh, même la meilleure des stations d'épuration, euh, la plus pointue. Euh, si en amont, le réseau qui collecte les eaux usées, il est blette, ben, vous aurez un rendement épuratoire qui est euh, minable. Mmh. Et donc, vous aurez un impact sur le milieu naturel qui sera très important. Donc, la station ne, ne suffit pas. Il faut que les réseaux soient en bon état. Et il faut savoir que, même si intellectuellement, ce n'est pas évident, une station d'épuration, par rapport à l'investissement qui est nécessaire pour des réseaux, c'est rien du tout. Euh, les réseaux d'épuration, c'est comme les réseaux d'eau potable, ils représentent 80% de la valeur d'un système, que ce soit un système d'assainissement ou un système d'eau potable. L'usine qui va potabiliser l'eau ou la station d'épuration qui va épurer les eaux usées ne représente que 20% de la valeur. C'est pour ça que c'est important de renouveler les réseaux pour éviter d'avoir un impact sur le milieu, que ce soit en eau potable parce qu'on pompe plus d'eau que ce qu'on a besoin puisqu'on en perd beaucoup, et que ce soit en assainissement puisque l'eau qu'on envoie au réseau d'assainissement, elle va se perdre dans la nappe phréatique ou dans les rivières, etc., ou dans les fossés. Et donc, euh, c'est important, effectivement, euh, de savoir, euh, ben, pour les collectivités, pour les particuliers, pour le monde agricole, pour le monde industriel, qu'il faut poursuivre nos efforts sur la réduction des pollutions, quelles qu'elles soient, parce que demain, il euh, y aura certainement, à certaines périodes de l'année, moins d'eau que ce qu'il y a dans nos rivières aujourd'hui, et donc la pollution, mathématiquement, va être plus oui. forte dans ces rivières. Écoutez, merci beaucoup. Je vous propose qu'on aborde les questions des internautes. Oui euh, N'hésitez pas, du coup, à poser vos questions. Hein. C'est le moment. Alors, euh, une première euh, question. Alors, c'est vrai qu'il euh, y a des politiques visant à la suppression des barrages. Quel impact, s'il vous plaît euh, Bon, là, je, je crois comprendre que c'est vis-à-vis de la rivière. Euh, euh... Euh, oui. Alors, euh, effectivement. Alors, les, les politiques de suppression de, de barrages, c'est souvent lorsque les barrages n'ont plus de, de, de, de rôle euh, mmh, tout à fait. sur la rivière. Ouais, on a des seuils sur nos rivières bretonnes. On a eu beaucoup beaucoup de, de, de moulins euh, et, euh, à, à une certaine époque, hein, de, de, de, même depuis très longtemps. Euh, et aujourd'hui, on a beaucoup de ces moulins qui, qui, qui, qui ont disparu. Et on a toujours les seuils de ces moulins, donc des petits barrages, des plus grands, mmh. etc. Et donc euh, ça nuit à la continuité, ce qu'on appelle la continuité écologique, écologique des cours d'eau. Ouais. Ça empêche d'une part les, les espèces de poissons de, de, de, de, de se remonter déplacer, les cours d'eau, euh... de redescendre les cours d'eau. Et puis ça empêche les sédiments, euh, les, les, les, les graviers, les, les, les vases, etc. de descendre jusqu'à la mer dans leur, dans leur euh, transport naturel. Euh, donc effectivement, on a des politiques de suppression de barrages. Alors il y en a d'autres qui sont très utiles comme celui dont je parlais tout à l'heure. Et effectivement, il a coupé la rivière, c'est-à-dire que les saumons qui montaient jusqu'à quasiment aux sources de l'élorne ne peuvent plus le faire aujourd'hui, puisqu'il y a ce barrage du drainet qui fait 25 mètres de haut. Donc on n'a encore jamais vu de, de, de poissons euh, sauter aussi haut. Mais euh, effectivement, euh, on peut avoir des politiques. Et d'ailleurs, euh, à Bresse Métropole, sur nos rivières et au syndicat de bassin de l'élorne, on a ces politiques de suppression d'obstacles, en fait. Et euh, alors ça, c'est des, des politiques qui sont financées notamment par le département, la région, l'agence de l'eau, qui permettent de retrouver une continuité euh, et, et une meilleure biodiversité de nos cours d'eau. Euh, écoutez, j'ai une question moi, que, qui me plaît beaucoup. C'est bien parce qu'il y a un débat du coup, sur, euh, sur Facebook, donc euh, il y a, elle a trouvé déjà une réponse, cette question, mais je vous la pose quand même parce que je pense que d'autres doivent se la poser. Pourquoi ne pas construire plus de châteaux d'eau oh ben, Des châteaux d'eau, on en a beaucoup à, à Brest. Hein, euh. On a une... Je crois qu'on doit avoir une capacité de, de, de, de 24 ou 48 heures de, de stockage d'eau potable, euh, ce qui est pas mal du tout. Euh, en fait, euh, ce qu'il ce qu faudrait, c'est euh, éventuellement avoir plus de barrages. Alors, je, je suis un petit peu euh, filou quand je dis ça, parce que... Euh, le barrage du Drénec, il, euh, il, il a été construit en, en, en 1980. Mmh. Si on voulait le construire aujourd'hui, ça serait quasiment impossible. Il y a tellement de réglementations, et notamment des réglementations liées à la biodiversité, etc., euh, que euh, construire un, un, un ouvrage tel que celui-là euh, aujourd'hui, ça serait très, très, très compliqué. Donc, euh, effectivement, construire euh, des barrages, ça serait une solution, mais euh, ça serait une solution au détriment euh, d'autres... Euh, Problématiques, qui sont des problématiques de biodiversité, des problématiques de continuité euh, dont on parlait tout à l'heure. Donc, euh, effectivement, ce barrage il est, il est assez âgé. Et, voilà, c'est pareil pour le, le barrage de, de, de Brénilis dont parlait Armel tout à l'heure. Euh, c'est, c'est des ouvrages qui aujourd'hui seraient compliqués à, à mettre en œuvre. Euh, c'est intéressant parce que bon, forcément, on est en Bretagne, on, on se pose la question. Donc effectivement, là, c'est un effort d'économie d'eau des citoyens à titre individuel. Euh, maintenant, peut-être au regard de l'industrie, de l'agriculture. Euh, finalement, dans les années à venir, est-ce que ce ne sont pas aussi des secteurs qui vont être appelés à évoluer pour aussi limiter leur consommation d'eau Je vous regarde aussi, Armelle, parce que du coup, je pense que vous avez aussi un avis sur la question. Mais euh, du coup, pour, pour, ce qui, pour le pays Urestois, effectivement, est-ce que ce n'est pas une nécessité pour, que, pour le coup que tout le monde évolue euh, vers une limitation de la consommation en eau Alors Oui, tout à fait. Quand je disais que les, les particuliers devaient, euh, devaient économiser l'eau, c'est valable bien. pour les entreprises, euh, les industriels, le monde agricole. Alors Le monde agricole en, en, en Finistère euh, utilise assez peu d'eau en irrigation, euh, en tout cas dans le nord Finistère. Euh, l'eau d'irrigation est utilisée surtout pour les serres. Euh, on en a beaucoup sur Brest Métropole. Mais... Euh, euh, en général, ils, utilisent beaucoup, euh, de, ils réutilisent beaucoup d'eau pluviale. Donc, ils, pas seulement, parce que ça ne suffit souvent pas, mais euh, ils utilisent en général beaucoup d'eau pluviale. Mais effectivement, euh, l'économie la, la, la, euh, de l'eau est, euh, est une notion qu'il faut développer euh, chez tous nos partenaires, que ce soit les collectivités, les particuliers et les entreprises, bien sûr. On, on l'a déjà évoqué, mais euh, une question. Euh dans notre consommation, que pouvons-nous faire concrètement au quotidien pour vraiment participer à cette... Vous vouliez peut-être réagir non. Pour prolonger ce que disait Philippe Masculier, il y a vraiment une conscience chez les industriels de ces sujets-là. Le président de la Chambre d'agriculture témoignait il y a peu aussi de tous les efforts qui sont faits, c'est évident, mais ils ne seront sans doute pas suffisants puisqu'il va falloir aussi des investissements pour se faire. Mais donc votre question est portée sur Là, pour le coup, on parlait de la consommation au quotidien. Vous l'avez déjà pas mal évoqué. Quelles actions au quotidien quand on est à, bah, chez soi pour vraiment participer à cette réduction de consommation d'eau avoir conscience, avoir conscience que l'eau qui arrive au robinet n'est pas n'est pas quelque chose de spontané et de naturel. L'eau, avant qu'elle ne soit transportée, traitée, transportée, stockée et distribuée... voilà. J'ai eu des questions de temps en temps sur le fait que c'est un bien quand même qui nous appartient tous puisqu'il vient du ciel. Euh, il arrive dans une rivière et on, ça, ça devrait quasiment être gratuit. Quoi. Donc, avoir la conscience, euh, quand on ouvre son robinet, euh, du, euh, de, de tout le chemin qu'il a fallu qu'elle parcourt pour arriver à ce robinet, ce serait déjà bien. Donc ça, c'est de l'éducation, comme on se le disait tout à l'heure. Euh, oui, pour compléter, alors, il faut savoir que l'eau le, le, est gratuite, en fait. Ce qui est payant, c'est son captage, sa potabilisation, mmh. son transport et sa distribution. Mmh. Tout ça, ça nécessite des investissements, ça nécessite des tuyaux, ça nécessite des usines, des machines, etc., du personnel. Donc tout ça, c'est payant. Mais l'eau est un bien commun de la nation. C'est dans les... Enfin, je ne sais plus quelle loi, je ne l'ai plus en tête, mais c'est un bien commun de la nation. L'eau en elle-même est gratuite, mais comme il faut l'emmener chez les gens mmh. et entre temps, il et faut la potabiliser. Euh, la potabiliser. Mmh. Donc, c'est ça qui, euh, qui a un coût mmh. et c'est ça qui représente les 2,23 euros moyens du prix enfin, de l'eau oui. auquel on va rajouter pour les gens qui sont à l'assainissement collectif, le prix de l'assainissement. Donc, du coup, on peut avoir une facture d'eau qui peut atteindre les 4,5 €, 5 euros par, par endroit quand on compte le prix de l'eau plus le prix de l'assainissement. Après, pour économiser de l'eau au quotidien, euh, un truc qui est très simple à faire par exemple c'est de mettre une bouteille euh, pleine d'eau dans son, sa cuve des, des toilettes comme ça euh, quand elle se remplit ben, on économise un litre et demi d'eau euh, à chaque fois qu'on qu va tirer la chasse euh, c'est d'équiper ces robinets de, de mousseurs, mm -hmm. qui vont limiter le, les débits des robinets, c'est d'éviter de faire couler l'eau euh, trop souvent c'est de prendre des douches plutôt que des bains euh, etc etc donc il y a plein de petites, euh, de petites solutions au quotidien euh, qui vont faire que d'une part ben, on va diminuer sa facture d'eau et donc c'est bien pour le porte-monnaie et puis ensuite on va euh, limiter comme je disais tout à l'heure euh, le, le, le, le pompage dans la rivière laisser de l'eau dans la rivière c'est aussi laisser de l'eau euh, aux la poissons, euh, aux algues, euh, aux plantes, et euh, aux insectes qui vivent, euh, qui vivent dans la rivière euh. Écoutez, je ne résiste pas à vous poser une dernière question puisque nous sommes au Sonopolis. On a beaucoup parlé du bassin versant avec vous, madame Uruguin. Euh, du coup, on part de la rivière pour aller vers l'océan. Et dernière question, l'installation de filets de rétention des déchets en sortie des bus d'égouts pour endiguer la pollution est-elle prévue en Finistère Ah oui. Euh, alors, euh, comment dire euh, Alors, les égouts, ce qu'on appelle les égouts, c'est un vieux terme qu'on utilisait avant que les stations d'épuration arrivent et quand on balançait toutes nos eaux au même endroit euh, dans des tuyaux qui allaient euh, directement à la rivière ou dans la mer. Euh, ça n'existe plus. Donc maintenant, euh, on a des réseaux d'assainissement qui sont soit unitaires, ça veut dire que les eaux pluviales et les eaux usées vont dans le même réseau et ce réseau va à la station d'épuration, sauf que quand il pleut beaucoup, mmh. il peut déborder. Et puis on a des, des, des réseaux qui sont séparatifs, ça veut dire qu'on a un réseau pour les eaux usées et un réseau pour les eaux pluviales. Et euh, du coup, bah, on a installé, euh, ça fait euh, six mois maintenant, qu'on a installé euh, sur Brest Métropole et sur euh, des communes du bassin versant de l'Ellorne, euh, l'Anderno, euh, l'Andivisio et Cisins, des filets euh, de rétention euh, des macrodéchets, mmh. donc des déchets plastiques, dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle « Preventing Plastic Pollution ». PPP prévenir les pollutions plastiques euh, et dans, ce, dans le cadre de ce programme on a une, une expérimentation sur les avaloirs donc sur les bouches d'égouts qu'on mm -hmm. appelle, qu appelle nous des avaloirs d'eau pluviale parce que quand on, on met sa cigarette son papier de bonbon ou, euh, ou son, sa canette euh, ou le masque Covid ou le masque Covid dans euh, dans la bouche qu'on appelle la bouche d'égout dans l'avaloir ben, 80% du temps, il arrive directement à la rivière, sans passer par euh, nulle part par la station d'épuration, en tout cas. Donc, euh, on met des filets de rétention là-dedans, et puis on met des, des filets de rétention aussi dans les sorties euh, des réseaux euh, pluviaux, donc, pas des réseaux d'assainissement, puisque normalement, enfin, on a très peu de, de sorties directes, mais euh, dans les réseaux d'eau pluviale, et on, on récupère euh, les plastiques, euh, les déchets divers, euh, et on les étudie, donc on les, euh, on les, euh, on les classe, euh, selon un protocole international, pour les étudier, ce qui sort de nos réseaux d'eau pluviale, et euh, on va essayer de faire des... des, des des émules et de mmh. développer ces, ces systèmes. L'idée, c'est de faire de la communication, de l'information, ouais. pour que les gens arrêtent de jeter euh, leurs déchets euh, dans, euh, dans la rue, ici dans les la mer. Euh, dans parce que ici commence la mer, et, y compris si on est à 6 euh, la, la valoir de, de, de, de, de, dans la rue, ben, il va directement à la rivière, les lornes, et après, ça va directement à la mer. Donc, qu'on soit à Brest, à ans, à Rostrenin, euh, à Calac, euh, à Quimper ou ailleurs, euh, quand on met euh, des, des déchets dans un, une, une bouche d'égout, dans un avaloir, il va directement bon. à la mer. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Je vous propose, pour, en conclusion, eh bien, de redonner la parole à, à François Molle, puis ensuite euh, à vous. Mais euh, François Molle, euh, bon, on a entendu toutes ces actions à l'échelle du territoire, du département et au niveau du pays brestois. Euh, bon, vous nous avez beaucoup parlé finalement de l'international, mais je sais également que vous intervenez sur le plan national. Euh, quel est votre regard notamment autour des usages de l'eau euh, à l'échelle nationale et euh, peut-être dans cette perspective de réchauffement climatique euh, oui, bon, je, je voulais juste, euh, de, avant cela, euh, réagir sur euh, cette, euh, ce que j'ai appris sur Brest. Donc, euh, c'était très, très passionnant. Euh, ça illustre bien euh, pour moi le côté spécifique de chaque situation. Si vous voulez, c'est vraiment euh, très difficile hein, de, de, de généraliser ici pour moi. Donc, je, je vais dire comme ça comment j'ai ai pressenti. J'ai senti une région que je connais très, très peu, mais donc, euh, quand même, une situation, effectivement, vous l'avez dit en introduction, on se dit, bon, Brest, il pleut tout le temps, donc des pluies assez abondantes. Enfin, c'est comme ça qu'on le voit, vu du sud, en tout cas. Euh, mais en même temps, on voit deux, deux, deux choses de manière évidente. Donc, aussi que la région a très peu de stockage, donc, euh, à la fois superficiel et de nappes, donc un, un socle granitique. Donc, euh, ça, c'est quand même euh, très, très, très, très spécifique. Hein, si vous des difficultés à stocker l'eau en superficie ou en, ou en souterrain. Donc ça, c'est quand même une, euh, un handicap de certaines manières. Mais de l'autre côté, la chance, euh, si je puis dire, que je vois, c'est que finalement l'irrigation est marginale parce que euh, comme je l'expliquais sur la, les questions de consommation d'eau, c'est quand même de l'irrigation que viennent euh, en général quand même des, des, des, des problèmes euh, d'allocation de, euh, très très importants. Donc ici, j'allais dire, bon, euh, vous avez la chance de pas avoir euh, beaucoup d'irrigation et donc une gestion déterminée par par l'usage domestique, en fait, principalement. Et puis la deuxième chance, en fait, si vous voulez, c'est que Brest n'a que, que 100 000 habitants, si vous voulez. Et vous pouvez imaginer ce que serait la situation si, pour des raisons historiques quelconques, une ville comme Marseille s'était développée. Vous voyez, ce serait plus... C'est ce qu'on a observé dans un certain nombre de pays, hein, où effectivement des villes, Chennai en Inde, hein, Madras, c'est l'exemple typique en fait d'une un, petite ville que les Anglais ont développée. Bon, parce que c'est un port et que, que voilà, ils, ils avaient un intérêt à développer cette ville-là. Alors qu'il y avait pas d'eau, pas de grande rivière à proximité, voilà. Mmh. Donc euh, c'est, j'allais dire, euh, la chance de pas avoir une grosse, grosse ville qui euh, aurait euh, sans doute hein, nécessité bah, des transferts et des barrages, hein, comme partout. Euh, pour euh, voilà. Alors si, si euh, cela dit, si comme Madame Uruguayenne l'a expliqué, vous prenez en compte une augmentation de 50% de la population et un changement climatique qui va réduire les apports de 20 à 30% et une plus grande irrégularité climatique, parce que finalement, les moyennes, euh, ça n'existe pas, je vais aller dire. Il hein, faut jamais raisonner sur les années moyennes, mais sur des années... Euh, euh exceptionnel, donc de plus en plus euh, exceptionnel justement, eh ben vous arrivez euh, inévitablement à des situations de crise hein, qui nécessiteront de nouveaux apports, euh, barrages, transferts, dessalements. Alors j'imagine que c'est précisément hein, ce que fait le plan Finistère 2050. Donc je ne vais pas <rire> donner de leçons, euh, mais euh, c'est fascinant de voir que voilà dans une situation qui a priori ne serait pour vue du midi de la France, euh, euh, serait pas vu comme euh, problématique du point de vue de l'eau. Ben, on va quand même arriver à une équation euh, problématique. Et moi, je sais pas, mais j'imagine, je serais pas étonné que dans 30 ans. Euh, il y a du dessalement, même si personne n'a envie hein, de développer ce genre de situation. Ce qui m'a permis euh, aussi de rechercher, parce que je, tout à l'heure j'avais pas le chiffre en tête, mais euh, donc il y a 19 000 unités de dessalement dans le monde, d'après l'industrie. Hein, bon, euh, 19 000 unités euh, qui serviraient 300 000 usagers dans le monde. Voilà. Mmh. Bon, donc c'est quand même. Euh, pour l'eau urbaine, c'est plus tout à fait euh, négligeable et.. Euh voilà, donc on dit que c'est une eau qui est chère, mais finalement, euh, bah est, il faut rajouter 50 ou 60 centimes d'euros à quelque chose qui, j'ai compris, était déjà à 3 ou 4. Donc, ce n'est pas non plus complètement euh, Écoutez, merci impensable. beaucoup pour, euh, pour votre intervention. Madame Rugouin, oui, oui. peut-être un petit mot de la fin, parce que c'est vrai qu'on a, on a vu toutes ces actions à l'échelle du département. Puis, euh, François Molle l'évoquait, euh, la stratégie du département est intéressante. Alors, elle est intéressante, mais elle n'est possible que par... parce que nous le faisons ensemble. Nous le faisons ensemble avec tous les acteurs publics, avec les associations, les associations de consommateurs, les associations environnementales. On est tous aujourd'hui dans ce constat-là. Lorsqu'il y a dix ans, on avait posé un certain nombre d'hypothèses sur comment les choses se passeraient, en 2030, et eh bien dix ans après, alors que 2030 se rapproche, eh bien on voit qu'on a eu des hypothèses quasiment battues en brèche en se disant on ne peut pas se contenter de cela, il faut regarder un peu plus loin. Et pour regarder un peu plus loin, nous allons mener cette démarche. Partenarial, alors qui se fait avec le soutien de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et du préfet du Finistère, c'est important effectivement d'avoir conscience que l'ensemble des acteurs publics, et là, je me rappellerai, je crois, tout le temps de cette réunion que nous avons eue il y a quelques mois, un certain 26 novembre 2019, où tous, tous ont fait le même constat des risques euh, qui existaient du BRGM aux, aux différents, à l'Agence de l'eau, au service de l'État. Et là, ça a commencé et ça, peut-être un, un certain nombre d'entre nous euh, écoutent de ce point de vue-là, était présent. mais ça nous a quand même fait. Euh, ça nous a marqué de voir que tous les constats se rejoignaient et que la seule solution, eh c'est de réussir à faire ensemble et à trouver ces solutions qui, encore une fois, seront multiples. Mais j'ai bien entendu ce qu'a dit M. Moll. C'est sûr que vu vu depuis Montpellier, ça peut paraître surprenant, mais c'est pourtant la réalité que Philippe a expliquée. Euh, le dernier hiver, parce que là, pour le coup, c'était une sécheresse hivernale, date de, voilà, de 2017, euh, où nous nous étions nous-mêmes étonnés. Mais par nature, en général, quand le préfet appuie sur le comité sécheresse, il commence par nous dire qu'il va sûrement pleuvoir bientôt. Euh, on ne sait pas. Mais ce que l'on sait, en, en tous les cas, c'est que notre rôle à tous, euh, c'est d'anticiper et de nous adapter. C'est bien ça le maître mot de toute façon de ce troisième millénaire pour faire face à, à ces changements climatiques qui arrivent. Merci beaucoup, madame, d'être intervenue ce soir avec nous. Philippe Masquelier, nous sommes à Brest. Et je me dois de vous laisser le mot de la fin. Du coup, à l'échelle du territoire brestois, du pays brestois, pardon. Un message d'espoir peut-être quand même pour... Euh... Oh Oui, euh, simplement pour On dire est... que malgré euh, l'automne et l'hiver <rire> qu'on a eu euh, et les trempes d'eau qui nous ont tombées sur la tête, euh, l'eau peut être rare ici aussi. Et donc, euh, il faut y faire attention, il faut la préserver. Ouais. Et il faut se dire que... Euh, euh, Aujourd'hui, on en a à profusion quand on ouvre son robinet. Peut-être que dans 15 ans, dans 20, 30, 40 ans, il va falloir faire plus attention. Et c'est maintenant que ça commence à s'anticiper. Sans catastrophisme, mais en tout cas avec lucidité. Écoutez, merci beaucoup à vous trois d'être intervenus ce soir. C'était passionnant de vous écouter. Euh, on souhaite également remercier vous, les internautes qui étiez connectés pour vos nombreuses questions. Pardon. Merci également à Brest Métropole et plus particulièrement à Julie Nuitz, Dominique Lester et Olivia Lens pour nous avoir aidé à organiser cette soirée. Merci aux équipes d'Océanopolis, notamment à l'audiovisuel et aux services communication, pour avoir supporté cette soirée. Euh, vous allez voir le programme de Brest Métropole s'afficher puisque cette conférence s'inscrit dans le cadre eh d'une de, de, de, dynamique hein, avec plusieurs événements. Donc n'hésitez pas à aller consulter le site. Hein, C'est dans le cadre des Journées de l'eau. Euh, il y a encore des événements à venir. Et puis concernant eh bien nous vous donnons rendez-vous le vendredi 2 avril, toujours pour une table ronde connectée sur Facebook. Alors cette fois-ci, ce n'est pas moi qui animerai la conférence. Ce sera Jérôme Chapelas, directeur de l'Institut Polaire Français, euh, puisque eh bien, nous accueillons à Oceanopolis à partir de la fin du mois, un grand événement qui s'appelle les mois polaires. Donc, vendredi 2 avril, une conférence à 20h30. Nous aurons le plaisir d'accueillir notamment le préfet Maritime et également Anne Choquet. Et euh, nous vous donnons encore rendez-vous cette fois-ci, le samedi 3 et le dimanche 4 avril après-midi, toujours connectés sur Facebook pour venir découvrir une exposition nouvelle qui va être installée à Sonopolis. Et autour de cette exposition nouvelle, nous aurons des interventions des scientifiques qui ont participé. Voilà, merci beaucoup à à vous tous et à très bientôt à Oceanopolis.